Être inscrit. Alors, donc, déjà, merci à tous pour nous rejoindre. Alors, encore une fois, pour ces midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Donc, une chose qui est importante, c'est que ce format vient en complément donc des podcasts, des articles que je vous invite à suivre, bien sûr, sur le site d'inforisque.fr. Et surtout, n'hésitez pas également à visiter notre marketplace parce que vous retrouvez des produits, des services pour vos problématiques et de, pour les problématiques de gestion de risque pro. Vous y avez là des fabricants et des experts. C'est important aussi d'aller faire, je, je dirais un peu, votre marché sur la marketplace Risque parce que c'est ce qui contribue aussi à notre modèle économique et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de bah, vous fournir des webinaires comme, comme celui-ci et de manière totalement gratuite. Mais ça, pour ça, eh bien, on a besoin de vous. Voilà. Donc, pour tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet, Donc, petit rappel, 30 minutes d'intervention et d'échange avec Vincent Beau, et ensuite, nous aurons 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors... Petit rappel aussi technique, c'est qu'en bas de votre écran, donc en bas à droite, vous avez un, des, des petits pictogrammes Avec la, pour poser des questions. Il vous suffit de cliquer sur le petit picto et à ce moment-là, posez vos questions. Ces questions vont être remontées après et ce qui nous permettra de les traiter tranquillement. Voilà. Donc, sans plus attendre, notre version, euh, notre épisode 3 des démarches zéro accident à la QVT, Qu'est-ce qui coince Enfin, où est-ce que ça coince, plus exactement Donc, petit rappel quand même euh, des épisodes précédents. Donc, on ne va pas, comme on est sur un format court, on ne va pas vous répéter l'ensemble de ce qui a été dit. Maintenant, vous le savez, euh, je l'espère. Vous pouvez aller sur le site d'Inforis, vous retrouverez les replays et vous pourrez euh, voilà, reprendre les uns derrière les autres. Par contre, euh, petit rappel chronologique, dans le premier, nous avons évoqué effectivement les chiffres. Euh, des atteintes à la sécurité au travail qui sont mauvaises en dessous de la réalité et avec une, une sous-déclaration et, et avec des tendances qui sont extrêmement mauvaises. Les raisons de cette situation donc, viennent de l'explosion de l'approche globale de la santé au travail et on a dissocié l'indissociable et ce sont les atteintes physiques directes à la santé qui dominent le débat voilà, aujourd'hui sur la, sur la partie prévention. Alors après, bah effectivement, nombreuses sont les entreprises euh, qui ont organisé la santé et la sécurité en mode silo, en arrivant pour certains à créer deux documents uniques, comme on l'avait vu la dernière fois, pour un document unique, c'est un comble. Donc, face à des RPS euh, qui obligeraient, je en toute logique à, se, à questionner l'organisation, ce qui se passait un peu aujourd'hui, un, un cache-sexe que l'on a trouvé, pour reprendre <rire> l'expression de Vincent quand même, avec la QVT. Donc, c'est ce qu'on va voir euh, maintenant. Et pour la sécurité, ben, certaines entreprises ont engagé des démarches zéro-accident. Cela permettrait de, cela permettrait effectivement d'apporter pour le moins une réponse euh, assurancielle et juridique. Mais finalement, qu'ont-elles apportées Et sont-elles une réponse aux enjeux non pas de sécurité, mais de santé au travail. Voilà, maintenant donc tout de suite des démarches zéro accident à la QVT. Où est-ce que ça coince Vincent. <rire> bonjour François, bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver. un vrai plaisir de le faire ensemble. Et Partons tout de suite sur cette question, parce que le temps nous est compté. Où est-ce que ça coince euh, Ce que je vous propose de faire pour répondre à cette question, avant de voir où ça coince, c'est de voir ce que ça a apporté, si vous me le permettez François. Merci. Donc, euh, jetons un petit coup d'œil sur euh, ce que ça a apporté et déjà d'où ça vient. Ces démarches zéro accident, elles ont été portées par les industries à process très dangereux. Donc que ce soit les industries de la chimie, que ce soit les industries de la métallurgie, les industries aussi qui ont pris le relais plus tardivement hein, du BTP. Mais euh, voilà, dans l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est euh, cet euh, impact du process sur la santé des personnes, euh, les entreprises de l'énergie auxquelles je pense aussi, de l'aviation, voilà, qui ont fait qu'elles n'avaient pas le choix que d'agir. Et euh, pour reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait vu ensemble que la santé au travail couvrait six enjeux, hein, euh, les enjeux humains, les enjeux économiques, directs, indirects, juridiques, de dialogue social et d'image. Et là, on voit que ces six enjeux étaient vraiment, mais complètement magnifiés, euh, augmentés à mort, euh, c'est le cas de le dire, parce que le risque d'accident était souvent un risque d'accident mortel, vu les process employés euh, auprès des salariés. Donc ça menaçait directement euh, la vie des salariés, ces process, ça menaçait la survie de l'entreprise, et c'est ça qui a expliqué la genèse de ces démarches. Voilà. Donc ça, c'est juste pour citer leur origine. Qu'est-ce qu'elles ont apporté ces démarches zéro accident Elles se nomment comme telles, et vous en trouvez plein aujourd'hui comme tel. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me renvoient, en fin de compte, des orientations de l'entreprise d'aujourd'hui hein, qui affiche euh, l'objectif c'est zéro accident. Le premier rapport, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elles ont intégré la sécurité dans la culture de l'entreprise. Voilà, ça, on peut pas euh, passer ça sous silence parce que c'est -ce qu une bonne chose. Voilà, une autre chose. Et je vous souhaite juste une date, François, 1811, c'est la, la date à laquelle Dupont de Nemours a intégré dans ses règles intérieures que la sécurité relevait de l'encadrement. Vous ben voyez, ce n'est pas récent, et dès là, ça, ça fait date et ça a changé les choses, ça a changé la donne. Mettre la sécurité dans la culture de l'entreprise et non pas à côté. Pour faire ça euh, et atteindre le zéro accident, elles ont activé trois leviers. Je les décris rapidement comme ça, hein, parce qu'on on va à l'essentiel. Oui. Il y a trois leviers principaux. Premier, euh, on va les citer d'abord le levier technique, procédure et comportement. Voilà. Technique, procédure, comportement. Alors, si je les détaille, premièrement, eh bien, elles ont agi sur les process, justement, parce qu'il s'agissait d'agir euh, là où euh, le danger résidait le plus important. Donc, elles ont sécurisé leur machine, sécurisé leurs process, sécurisé à fond, techniquement, l'outil de fabrication, l'outil de production. Ça c'est le point 1. Et elles ont aussi techniquement sécurisé les personnes, avec en particulier un fort développement des équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ça a eu des résultats énormes. Euh, les pièces en mouvement, vous connaissez ça comme moi François, euh, mmh. n'étaient plus des pièces en mouvement accessibles à tout le monde. Euh, toutes les énergies qui étaient utilisées quand il y avait des sources d'énergie, je pense à l'électricité par exemple, euh, n'étaient plus des pièces nues sous tension. Enfin, euh, toutes les machines qui pouvaient embarquer euh, la main, le bras euh, du salarié ont été carterisées. On, je, je, voilà, je cite vite euh, en survolant très rapidement, oui, mais il, il s'agissait de ça. A, ce qui a été le, le, le, le départ de la directive machine certainement également voilà, en 89, en 89, vous avez tout à fait raison, elle s'est assise sur ce capital prévention-là. Deuxième levier, c'est les procédures. C'est-à-dire, une fois qu'on a sécurisé l'outil, pour le dire comme ça, et qu'on a mis les personnes avec les protections qui vont bien pour pouvoir travailler avec, alors le deuxième levier, c'est on a créé des procédures. C'est la deuxième chose qu'elles ont changé. Les procédures ne décrivaient plus seulement comment produire, elles décrivaient comment produire en sécurité. Donc il y a eu un, une énorme production de procédures, Sécurité à l'intérieur des procédures d'exploitation de l'outil. Deuxième levier. Et en fait, troisième levier sur lequel elles ont beaucoup agi, c'est le comportement. Pour le dire comme ça, la logique était simple puisque les machines, on a augmenté au plus haut niveau le niveau de sécurité puisqu'on a décrit de, de la meilleure des façons possibles la façon dont le travail euh, devait se réaliser avec elles ben il faut qu'on maîtrise le comportement des personnes pour qu'ils agissent selon ces procédures sur ces outils. Et là, pour agir sur ce comportement euh, tel qu'ils l'ont compris, j'insiste là-dessus parce qu'ils l'ont compris comme ça, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Premièrement, euh, c'était euh, l'affirmation de l'objectif euh, de partout et en tout, en tout temps et tout lieu de l'entreprise. Donc euh, vous voyez partout dans ces entreprises, euh, l'objectif zéro accident, votre sécurité c'est notre priorité, enfin, vous ne vous pouvez pas passer à travers, qui que vous soyez, même visiteur. Deuxièmement, elles ont agi beaucoup sur les formations, ces procédures, il fallait former les gens à, il fallait former les gens au bon usage de l'outil en sécurité, donc on a un boom des formations qui ont été à l'origine, en tout cas portées par ça. Elles ont aussi parlé, donc on parle de sécurité toute réunion commence par un point sécurité. Alors que vous soyez au siège social en comex, ou que vous soyez sur une ligne, en début de brief briefs, vous avez un point sécurité. C'est le passage obligé. Et puis vous avez, non seulement dans le courant des échanges de l'entreprise, de son exploitation, de sa conduite, mais aussi spécifiquement sur le sujet de la sécurité, des points d'échange qui ont été mis en place. Je pense à des causeries sécurité, je pense à des réunions sécurité, etc. Et puis, l'idée, voilà, c'est euh, ce sujet doit être le premier des sujets que l'on aborde quand on parle du travail. Autre levier pour agir sur le comportement, c'est l'implication des personnes. Voilà, faire que les personnes deviennent euh, non pas seulement réceptrices de ce message par les formations, les, les, les affichages, les réunions, mais ils contribuent, contribuent à la production en fin de compte du comportement attendu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on leur a demandé de remonter, par exemple les situations dangereuses qu'ils pouvaient observer. Donc voilà, on incite les gens, dès que vous voyez une situation où vous pouvez vous blesser, hop, vous la remontez. Donc voilà, ils remontent des situations dangereuses. On vigilance, a aussi créé... Vigilance partagée. Exactement, donc on a créé le concept de vigilance partagée. Faites attention à vous et aux autres, surtout, c'est cette vigilance-là. Si vous voyez un collègue qui travaille sans ses EPI, si vous voyez un collègue qui travaille sans son équipement de protection ou sans respecter la procédure, voilà, intervenez. Soyons vigilants les uns les autres. Et puis on a aussi, toujours dans l'implication des salariés, même une implication des salariés tiers. Aujourd'hui, elles ont lancé par exemple des programmes, alors ils portent plein de noms, donc des visites comportementales des sécurités, des visites managériales de sécurité, etc. C'est-à-dire etc., quoi C'est-à-dire une personne dans l'entreprise qui va observer quelqu'un, qui le regarde travailler, puis qui débriefe avec lui de, bah ben voilà, j'ai vu ça, tu n'avais juste pas ton équipement quand tu as fait ça, ou tu ne l'as pas bien accroché, ou ben, tu n'as pas plié les genoux quand tu as ramassé ça, ou ton poste est mal organisé, et puis on en parle. Quoi. Donc, dernier point, une fois qu'on a mis tout ça en place, euh, ben pour obtenir du comportement, le mieux c'est d'avoir des objectifs qui valorisent ou dévalorisent selon le comportement ré, euh, mis en œuvre ou pas, on a euh, mis des objectifs à la clé. Donc on appelle, on a mis des fameux KPI, ces objectifs de production qui sont aussi des objectifs zéro accident en fabrication. Vous les voyez d'ailleurs souvent affichés au début des usines qui les portent. Vous avez le suivi à la culotte, entre guillemets, des taux, taux de fréquence des accidents du travail, en particulier avec arrêt. Vous avez également tout ce qui est intéressement et prime, qui sont aussi parfois attachés à la statistique d'accidents du travail constaté dans l'entreprise. Donc voilà. En se disant comme ça, si les gens savent... N'oublie pas, et remonte des problèmes sécurité, alors ils se comporteront bien, comme les procédures le demandent, de la bonne façon, avec des outils sécurisés. Ah, C'est cette logique-là. Et s'assurer que rien ne dépasse quitte à mettre des responsables de sécurité dans des euh, visites, des tours sécurité qu'ils font pour aller euh, voyez, identifier le cas échéant euh, qui euh, n'a pas respecté son permis de feu avant d'intervenir, qui n'a pas mis euh, la main sur la rampe pour descendre l'escalier ou n'a respecté sa procédure. Donc voilà, il y, y a ça. On, comme on a décrit, je vais le dire comme ça en termes de management, c'est voilà, comme tout a été fait pour vous, restez à l'intérieur de ce qui a été prescrit et à côté de ça, si jamais il y a le moins de soucis qui apparaissent, surtout vous nous en parlez. Tout ça, ces démarches-là, ce qu'on peut dire d'elles, c'est qu'elles ont réduit les accidents du travail. Vous voyez, ce serait tellement euh, injuste de ne pas le reconnaître. Quoi. Donc elles ont réduit les accidents du travail. Et je vais aller même plus loin, elles ont sauvé des vies. Et ça, pour un préventeur, je veux dire, c'est quand même énorme comme atteinte d'objectif. Elles ont sauvé des vies. Donc quand on parle de leur rapport. On ne peut pas ne pas commencer par souligner ça. Et donc, elles font école. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous avez des tas d'entreprises qui n'ont rien fait encore, et que vous voyez une entreprise arriver devant vous en disant, ben voilà, on est une entreprise du BTP, de la métallurgie lourde, de la chimie, peu importe, on reprend ces grands secteurs, que tout le monde connaît comme étant avec des procédés extrêmement euh, dangereux, euh, ben voilà, on a un taux de fréquence des accidents du travail qui est euh, quasiment euh, à plat. Euh, il, était, il était réduit de 80%, euh, de 90%, on est sur des cours d'extrêmement faibles. on a des sites de 1000 personnes qui ont des taux de fréquence euh, en dessous de l'unité, euh, si vous voulez, c'est tellement impressionnant que ça fait école. Quoi. Et euh, quand vous apportez sur un plateau, faites comme nous, et vous aurez aussi peu d'accidents du travail avec arrêt que ce que nous on peut en, en, en dénombrer, euh, c'est irrésistible comme tentation à agir. Quoi. Donc ça fait école, et il y a un autre effet. Donc aujourd'hui, là, moi j'ai euh, des gens autour de moi là, qui me disent, tiens, on vient de s'engager dans une démarche zéro accident. Tiens, ça y est, c'est parti. Euh, on n'était pas dans ces secteurs extrêmement dangereux, hein, mais malgré tout, on s'y met. Le problème, c'est un, un, voilà, un peu un problème de premier de la classe. Mmh. C'est que quand vous avez une classe où vous avez plein d'entreprises qui n'ont rien fait, plein d'entreprises qui ne euh, s'en soucient pas, plein d'entreprises qui ont fait, mais un peu, et quand au devant de la classe, vous avez celles qui dénombrent euh, des sites de production de plusieurs centaines de milliers de personnes avec un accident avec arrêt, euh, à l'année, et qui s'en désolent comme si c'était dramatique, elles ont raison, c'est toujours dramatique, un accident de plus, mais par rapport aux autres, vous n'allez pas chercher des poux à ceux qui n'en ont déjà presque plus, quand tous ceux qui sont derrière n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Et en fin de compte, ces résultats-là ont tendance à totalement éteindre le débat des dérives de ces méthodes-là. Oui, c'est comme aller chercher des poux à celui qui est déjà en tête en disant bah, « Avant de vous occuper de moi et des éventuels effets induits de mes démarches, occupez-vous de tous ceux qui font rien. » Parce que nous, les chiffres sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Oui, je fais exprès de le... que... Oui, mais c'est ce que vous citez un peu dans votre ouvrage. Euh, à un moment donné, où vous, lors d'une discussion avec un... une personne en termes de sécurité, vous venez sur, enfin, vous venez sur une... un patron euh... d'entreprise et sur… Vous demandez effectivement le nombre d'accidents. Et là, on, est, on, effectivement, on regarde ce que l'on mesure. Et ce qu'on mesure, la personne est, euh, vous répond euh, quatre accidents. Et finalement, parce que la seule chose qu'il enregistre, ce sont les quatre accidents avec arrêt. Mais d'un autre côté, tout ce qui tourne autour d'autres accidents, finalement, et vous en recensez finalement à la fin de la discussion, 92 et non pas les quatre qui avaient été annoncés. Donc, c'est-à-dire que... Le, on a, fait, on a réalisé une mesure, mais est-ce qu'on a réalisé la bonne est -ce a fait la bonne mesure Là, François, vous tapez mmh. dans le mille. C'est mmh. qu'aujourd'hui, je vais le dire comme ça, ces démarches zéro accident, elles sont frappées de deux, d'une double obsolescence. Et vous voyez, je pèse mes mots, hein, d'une double obsolescence. Premièrement, une obsolescence d'objectif. Comment peut-on aujourd'hui revendiquer, viser exclusivement, en premier lieu au-dessus de tout, le zéro accident, quand tout invite et commande l'entreprise à agir sur la santé physique et mentale des salariés, à commencer par l'article 4121-1 du Code du travail. Comment peut-on ne prendre qu'un bout de l'obligation qui est sienne, zéro accident, quand on parle de santé physique et mentale Donc c'est la première obsolescence, si vous voulez, de ces démarches, c'est qu'elles prennent une partie de l'objectif qui est assigné aux employeurs. Premièrement. Et deuxièmement, c'est une obsolescence induite. L'objectif est obsolescent, donc les pratiques sont obsolescentes, parce que tout ce qui n'est pas accident n'est pas l'objectif. Et ça, c'est ça dont il faut parler aujourd'hui, parce que vous pouvez être une entreprise, un site totalement à l'aise totalement tranquille parce que vous dénombrez un accident avec arrêt sur 12 mois pour 1000 salariés qui travaillent à la chaîne, tous postés avec de la coactivité, des machines, etc. Et on ne viendra pas vous embêter. Et si vous en avez trois, à ce moment-là, le ciel s'abat sur vous. vous C'est-à-dire qu'il y a une euh, euh, déviation complète, de, et on va en citer, hein, de, ces, de la réalité de la situation de travail du salarié qui ne passe plus à travers les grilles de ces démarches. Alors, je vais vous donner cinq exemples assez rapides, on les détaille beaucoup dans le bouquin, mais cinq exemples assez rapides de ces effets induits qu'il faut dénoncer, en fait, François. Premièrement, je vais vite le dénoncer, c'est l'explosion de l'approche globale de la santé au travail et des situations de travail dont on a parlé sur les précédents webinaires et dans notre podcast. Bah, euh, regardez, je vous en cite juste un. Approche globale de la santé, euh, qui aujourd'hui, dans ces entreprises qu'on connaît bien, dans ces entreprises, qui, suite, par exemple, hein, euh, François, à un cas de burn out, réalise un art des causes, qui prend en compte une atteinte physique mentale directe suite à la santé, euh, sur la santé des salariés, de la même façon qu'elle prendrait en compte, avec toute une batterie de méthodes, de processus et puis de ressources, un salarié qui se coincerait un doigt dans une porte. Quoi. Donc vous voyez, on a une distorsion totale parce que tout ce qui n'est pas accident n'est pas dans l'objectif, non seulement de l'objectif, mais aussi des pratiques. Donc, première conséquence, c'est que ça acte complètement vous voyez, ces démarches-là. Ça acte un phénomène qui ne les concerne pas qu'elles, ces entreprises, mais qui vient le durcir. Enfin. Ça acte l'explosion de l'approche globale de la santé au travail. Et euh, deuxièmement, c'est l'approche globale des situations au travail qui est aussi est complètement actée dans euh, sa dissection, quoi, dans sa division. C'est l'effet que zone... vous l'avez dit, c'est le fameux effet euh, silo, et finalement, on ne regarde plus que ce qu'il y a dans un silo, et les autres, euh, Mais c'est un, un autre sujet. François, je, je suis obligé de citer un exemple, je, je vais faire vite. Vous voyez, ah oui. euh, cette, cette déficience de l'approche globale, en fin de compte, euh, elle, est, euh, elle est nourrie par cette incapacité à agir sur les causes organisationnelles et relationnelles de tout accident du travail. Et oui, je me rappelle cet accident qu'on avait eu à enquêter, un accident grave, voilà, euh, sur un sous-traitant qui était intervenu sans respecter les consignes et la visite préalable avait été signée par l'exploitant et l'entreprise sous-traitante. L'accident révèle que cette visite préalable n'avait pas été réalisée. Très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a allait étudier l'accident Beaucoup plus loin que ce qu'il avait été dans son arbre des causes, l'arbre des causes avait identifié, vous voyez, précipitation et non-respect des consignes comme des causes ultime, en fin de compte. Mmh. Mais ça ne peut pas être des causes ultimes si on ne se demande pas pourquoi cette précipitation et pourquoi ce non-respect. Et quand on est allé chercher le pourquoi, vous voyez, donc les causes à l'origine euh, de cette précipitation et de ce non-respect, on a trouvé une situation, François, qui durait dans l'entreprise, où pendant des mois, on avait changé les règles d'introduction de, euh, euh, des entreprises intervenantes et de mise à disposition des, des locaux et des sites sur lesquels elles devaient euh, intervenir. Les salariés de l'entreprise n'avaient plus les moyens de faire ces visites préalables. Ce n'était plus possible. Et tout le monde le savait depuis des mois. Et donc tout le monde savait qu'on signait toutes ces papiers, ces procédures dont on a parlé tout à l'heure, à la queue le leu, et qu'éventuellement, le salarié lui-même stressé qu'il était de laisser signer pardon, ces procédures sans les faire. L'entreprise intervenante pressée d'agir, parce qu'elle avait d'autres choses à faire, euh, enfin d'autres priorités à, euh, qui lui pesaient dessus, notamment des productivités, une productivité à, à atteindre, eh bien, euh, ces causes organisationnelles qui empêchaient la bonne réalisation de ces visites préalables n'ont jamais été inquiétées par l'analyse. Donc, vous voyez, euh, cette explosion des situations de travail euh, dans leur approche globale font tout de suite qu'on arrive tout de suite à la personne. Quoi. Donc, premièrement, euh, premier exemple, euh, on ne suit pas, on a perdu hein, en fait euh, la vision globale de la santé et des situations de travail, et donc les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Juste pour le citer, François, pareil, je vais vite. parce que, euh, Mais euh, n'ayant pas agi vous voyez, sur ces conditions d'admission et d'accueil des entreprises intervenantes, et n'ayant pas changé la possibilité pour les salariés de faire ce qui leur était demandé, six mois après cet accident, même après l'avoir révélé, me concernant, hein, puisque c'est pour ça que j'étais missionné, on a un salarié qui s'est retrouvé, entreprise sous-traitante, euh, faire une soudure sans permis de feu, parce qu'il était exactement dans la même situation organisationnelle qui n'avait pas été corrigée. C'est-à-dire les mêmes causes vont produire des mêmes effets. Et on est bien quand même dans l'organisationnel, parce que finalement, ce que, ce que vous pointez du doigt, parce que ce n'est pas, pas de l'accusation, vous, vous, vous avez aussi cette démarche, d'abord, je dirais une démarche que, que je pourrais nommer de bienveillante. Ça veut dire que dans votre livre, vous avez quand même quelque chose de bienveillant, c'est-à-dire vous ne cachez pas les choses, parce que quand je parlais des cachex de tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses sont clairement ouais. euh, dites, telles qu'elles doivent être dites maintenant. -ce, que vous, ce qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est qu'on relève aussi que toutes les personnes qui vont être impliquées, y compris dans votre exemple, sont des, des personnes qui veulent bien faire, c'est-à-dire que les, les gens sont très impliqués dans Mais c'est ça, François. Mais ce qui est terrible, c'est que malgré. Leur... Parce que d'un côté, au niveau de l'entreprise, eh ben, ils essayent de ne pas pénaliser le sous-traitant parce que vous avez 10 personnes qui font la queue en train de signer le permis-feu de derrière et ils ne veulent pas les pénaliser. Et puis d'un autre côté, eh ben, vous avez des gens au niveau de la production bah, qui attendent les travaux qui doivent être réalisés par les sous-traitants. Et d'un autre côté, bah, le sous-traitant, c'est pareil. De son côté, eh bien, il, il a affaire à un client et il veut, eh bien, en tant que le, le, le salarié, veut effectuer le travail le mieux possible pour son client et finalement même qu'il y ait effectivement cette, cette, euh, cet engagement on pourrait dire de, de ces salariés à bien faire les choses, on arrive dans une cata d'accidents. C'est exactement vous... ça François et, et, et là où je vous rejoins sur les 25 années de santé au travail et de prévention que j'ai pu, pu parcourir, tous les salariés accidentés, je n'ai vu que des gens qui cherchaient à bien faire leur travail et qui très souvent étaient dans des situations dégradées connues depuis longtemps, voire encouragées depuis longtemps, qui à un moment donné on, dé on déconné. Ce que je vais citer en rafale pour avancer vite, c'est quels sont les autres exemples, des d'effets induits. Première, enfin deuxième deuxième conséquence, c'est la perte de vision de la sinistralité de ces entreprises. À s'obséder comme ça sur le zéro accident, eh bien, les gens ont peur de remonter les accidents qu'ils ont eu, et on a, on passe de ne plus vouloir d'accidents à ne plus les voir. C'est la peur de le faire savoir qui domine. Eh bien, on ne sait plus donc ce qui se passe et ce qui atteint la santé des personnes. Et c'est l'exemple que je donne dans le livre, où je pose juste cette question dont vous parliez tout à l'heure à un directeur d'usine d'une de ces, ces entreprises-là. Combien vous avez d'accidents C'est ma question. Hein. Mmh. Cette, année, cette année, il me dit 4 et c'est déjà énorme. Et je lui dis de quels accidents vous me parlez Est-ce que ce sont des accidents ou des accidents avec arrêt Et sa réponse est de me dire non, c'est des accidents avec arrêt. Et on est parti sur ce « mais pourquoi vous répondez ça à ma question, combien avez-vous d'accidents ?» Et quand on est allé chercher à l'intérieur de ces accidents, qu'il ne comprenait plus toute la sinistralité qui lui échappait, factuellement, on est passé de 4 à 92 atteintes à la santé des salariés, qu'il ignorait et qui étaient perdues dans la négociation locale qui pouvait se faire d'un accident qu'on ne voulait pas déclarer. Non pas l'entreprise, mais le salarié lui-même et son manager, par effet des enjeux qu'on a vus tout à l'heure. Puis derrière, dans les registres d'accidents du travail bénins qui ne sont pas suivis, etc., etc. Troisième conséquence, à ne regarder que ça, on passe à côté des leviers de prévention des accidents du travail, à ne pas parler du stress, à ne pas parler du, lié par exemple à l'organisation du travail, à ne pas parler de la santé mentale, à ne pas parler des conflits interpersonnels. On manque non seulement des foyers de maîtrise des risques psychosociaux, mais des foyers de maîtrise des accidents du travail. Et vous voyez, j'étais avec un grand DG d'une entreprise qui m'avait demandé une feuille de route sécurité, c'était sa commande, et quand je lui ai posé la question, voulez-vous une feuille de route sécurité ou une feuille de route santé au travail, tout de suite la conversation a basculé, et je lui ai dit, vous voyez, il m'a dit, mais pourquoi le stress, on verra ça après, déjà zéro accident et après le stress, et je lui ai dit, tant qu'il y aura un niveau de stress élevé dans votre entreprise, vous aurez des accidents ne serait-ce que par, pour une raison, parce que vous ne travaillerez pas sur la charge, la précipitation et tout ce qui va augmenter votre nombre d'accidents. Et oui, fin de la discussion, ça a duré une heure, c'était faisons une feuille de route santé au travail. Quatrième conséquence, toutes ces procédures, cette façon de voir le travail, vous voyez, qui se déconnectent des enjeux de l'organisation, des enjeux de productivité, des enjeux de charge de travail, eh bien, ça creuse l'écart entre le prescrit et le réel. Donc en gros, on a des salariés des fois qui me disent, à chaque accident, on nous pond une procédure. Quoi. Ben oui. Mais c'est en amont qu'il faut aller agir, corriger l'organisation, corriger la relation au travail qui a précédé la survenue de cet accident. Et donc les salariés sont souvent dans une injonction paradoxale de « travail en sécurité, c'est notre priorité, mais dépêche-toi parce que le client doit être servi. » Dans les métiers de service aussi. Quoi. Mmh. Et donc là, on est dans l'explosion du sens quelque part. Et vous voyez, il y a une caractéristique très simple. Hein. Personne ne parle de la charge de travail aujourd'hui en entreprise. Aujourd'hui, on dit par exemple sur le droit à la déconnexion, déconnectez-vous, formez-vous à la déconnexion, faites attention à votre santé. Mais les questions de charge de travail qui font que les salariés ne peuvent pas ne pas se déconnecter pour faire leur travail en dehors des heures, sont passées sous silence. Et cinquième conséquence, ça accentue ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin je l'ai appelé comme ça dans le livre, l'hyper-individualisation du risque, où là, au final... Tout repose sur les épaules du salarié qui n'a pas respecté la procédure ou pas mis ses équipements. Et si jamais on ne peut pas démontrer ni l'un ni l'autre, on se retrouve face à un événement qu'on ne sait plus comprendre. Quoi. Vous voyez, euh, euh, moi j'étais dans une de ces entreprises il n'y a pas longtemps qui m'a fait intervenir. C'était du zéro accident du matin au soir, hein, dans l'animation euh, de, de l'équipe. Et dans l'intervalle du midi, on me dit, tiens, bah lui il a zéro accident, mais il parle, il hurle sur ses salariés du matin au soir. Mais il n'est juste pas emmerdé parce que l'objectif du zéro accident le concernant, sur les chiffres qui remontent, hein, mettons ces précautions-là, ne, remont, ne remontent pas. Quoi. Donc on est en panne de sens, François. Et je finis là-dessus, on est en panne de sens et d'efficience de ces démarches-là aujourd'hui, pour les salariés déjà. Parce que derrière, je vais vous dire comme ça, je suis allé dans un siège euh, social d'une de ces entreprises, ils avaient lancé la journée de la rampe. Parce au siège social, l'objectif santé au travail de l'année, c'était que les gens ne tombent pas dans les escaliers. Il faut tenir la rampe, je ne débat pas là-dessus. Mais quand vous avez des salariés qui, tous les jours, ont une charge du travail qui déconne, euh, se rendent compte qu'il n'y a plus de coopération inter-service, que la coordination des tâches ne se fait plus autant que ce qu'ils le font, et qu'il y a des foyers de tension relationnelles qui ne sont pas régulés, je peux vous dire que quand vous leur parlez de la rampe, mais ça les fait juste bondir, comme si c'était le seul sujet qui méritait d'être mis en avant. Quoi. Donc il y a une panne de sens pour les salariés, une panne de sens aussi pour les préventeurs. Il y a des préventeurs qui ne cautionnent plus ça parce qu'ils voient bien que tout repose sur un salarié dont on n'a pas compris que ce n'est pas juste parce qu'il n'avait pas bien appris sa procédure qu'il ne l'appliquait pas. Et puis une panne de sens pour les dirigeants qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit que ce n'est pas assez. Quoi. Parce qu'ils estiment qu'ils en font déjà énormément. Et ils tournent en boucle sur ces démarches, ouais, portées par des tas de cabinets de consultants, des tas d'institutions même, qui leur reservent des démarches zéro accident pour combler les déficits de démarches zéro accident. Et c'est ce que disait Einstein, à faire ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu, donc on tourne à vide. Quoi. Donc je finis là-dessus. Il faut prendre le meilleur de ces démarches. Et je vous rejoins, François, il faut prendre le meilleur. Il ne s'agit pas de se dire faisons table rase et recommençons. Prendre le meilleur, et il y en a. Mais il faut l'amener et corriger le moins bon. Et il faut en finir, je le dis comme ça, avec cette vision d'objectif sécurité qui ne correspond ni à l'obligation de l'employeur, ni aux attentes des salariés. C'est une obligation de santé au travail dont il est question. Et c'est difficile, voyez, parce qu'il faut revoir cette ambition le cas, partagée. Le problème, c'est que je, je pense que, enfin, vous m'arrêtez si, si je je fais une petite entorse comme ça, mais peut-être qu'on a changé d'époque, on a changé d'époque, mmh. euh, effectivement, le travail n'est plus effectivement ce qu'il était auparavant, on a mis des choses en place qu'on a vues et qui, qui étaient bonnes, et maintenant, euh, c'est pour essayer, je reprends la main un petit peu pour essayer de, d'avancer parce que je vois la, la, la pendule qui tourne mais, et d'un autre côté et pour reprendre votre exemple de, de, de, de l'escalier et je pense que pourquoi la personne court dans l'escalier ça ça serait peut-être la... Ah ça ce serait minute, bien oui, Ce serait peut-être intéressant de savoir et c'est peut-être pas pour courir après le baby foot qu'on a mis en bas pour essayer <rire> de, de simplement lui faire tenir la rampe. Donc, je, euh, je suis tellement voilà. d'accord. C'est difficile François parce qu'il faut convaincre des décideurs qui n'ont été formés que par des organismes de formation continue qui vendaient ça et qui n'ont pas compris autrement le problème. Et vous savez quoi, hein, on agit comme on comprend. Et souvent, dans mes échanges avec les décideurs, je me rends compte que cette, voyez, cet élément de culture, on aborde déjà les solutions, permettrait de voir les choses autrement. On a aussi des décideurs qui ont peur de perdre, qui disent « Attends, mais moi, si, le, si je réouvre la libre expression de là où les salariés sont fait mal, je vais peut-être plus annoncer un accident du travail avec arrêt sur l'année, mais peut-être trois ou quatre, non pas qui vont se produire, mais qui vont remonter ». Et qu'est-ce qui va se passer pour moi Il faut du temps pour le faire. Donc, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est possible. Moi, j'insiste à fond là-dessus. Oui, parce mais que, mais Vous voyez vous surtout sur la partie performance, c'est-à-dire que… Mais oui Parce qu'il y a un terme, on met la sécurité comme une charge, Enfin, si je peux l'exprimer comme ça. On voit la, la sécurité, santé-sécurité comme une charge, alors que ça peut être un levier de performance. C'est un levier de performance en plein, ça c'est notre premier webinaire, vous vous rappelez François, sur les mmh. enjeux, c'est de la performance à tous les étages, mais pas n'importe comment, et pas en se réfugiant derrière ça. Comment on peut expliquer qu'on regarde un taux de fréquence à t... eh, Franchement François, des réunions de direction, où vous avez tout le monde qui est over débordé, une... en COMEX j'ai vu ça, Vous voyez, une ambiance assez détestable entre les personnes, je ne dis pas que tous les COMEX sont comme ça, hein. celui auquel j'ai assisté, des gens du COMEX qui étaient en mauvaise santé François, du fait de l'explosion des barrières vipro vie perso. Et les voir regarder taux de fréquence, taux d'accident, parler d'un accident qui est survenu dans un autre pays, c'est toujours intéressant à regarder, et parler de tout sauf ce qui leur fait mal au travail, eux-mêmes, comment voulez-vous que ça ait du sens Donc en fait on évacue le sujet, et ensuite c'est back to business, et c'est juste pas ce qu'il faut faire. Donc il y a un besoin aujourd'hui, c'est le moment d'y aller, les salariés veulent autre chose, les préventeurs aussi, euh, la société, euh, on parle de quiet-kitting, de perte de sens du travail, on parle, regardez la réforme des retraites. Une personne ou de peu de gens parlent de pourquoi les gens sont aussi attachés à partir du travail. Donc c'est la qualité du travail qui se fait, et de la vie au travail, dont il est aussi furieusement question et qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle devait être, parce que la santé au travail n'a pas joué son rôle pour réguler les dérives managériales. Donc c'est possible, on verra comment en webinaire 4 et en Alors, webinaire 5. C'est ça. Bon, écoutez... Euh... Bah, des... Euh, malheureusement je hais notre je hais la même... <rire> je on, on aurait quand même c'est tellement encore de, de choses à dire mais euh, voilà le, le, le temps passe il ne pas passer immédiatement euh, aux questions alors aux questions euh, Gavin je pense que tu as tu nous remonter les, les... quelles sont voilà alors une première question, quel argumentaire, quel argumentaire, au, euh, hop, quel argumentaire au regard de l'aspect économique La Christelle, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est vous renvoyer au premier webinaire sur les enjeux, où là on a cité hein, toutes les sources de profit d'une démarche santé au travail, euh, et toutes les études qui démontrent qu'un euh, euro investi, c'est euh, 2,20 euros 2, 2, 20 de gagné par salarié par an, à minima, quand on fait de la prévention. Donc en fait, sur l'argument économique, si vous voulez bien Christelle, et puis euh, comme on va profiter François de ce, de, de, de ce euh, réseau social que vous avez créé pour prolonger les échanges, euh, la meilleure réponse, sans beauté du tout en, tif, en touche, hein, c'est euh, de repartir sur ce webinaire si jamais vous ne l'avez pas eu, euh, et puis derrière de débattre ensemble de pourquoi euh, il faut l'avoir, la santé au travail comme un outil de performance et non pas comme une source de coût. Alors, euh, oui, une remarque de, de, de le Pascal qui nous met, euh, perte de sens du préventeur en plein dedans. Alors, vous savez, François, je, re, je réagis à ça. Euh, on a un préventeur qui m'a écrit, après avoir lu mon livre, en me disant, ayant lu ce que vous dénoncez par le menu et ce que vous reconnaissez aussi des démarches, j'ai décidé de quitter mon travail de responsable sécurité pour aller vers la production parce que je ne veux plus cautionner ça. C'est incroyable, hein, c'était fort comme témoignage. Quoi. Donc j'ai juste espéré que je ne sois pas à l'origine de son euh, désemploi euh, et on a pu échanger ensemble un peu en mode privé, mais qu'est-ce que je veux dire par là C'est juste dingue, c'est que oui, vous avez raison, les préventeurs aujourd'hui, ils sont dans un sacré dilemme et beaucoup d'entre eux que je connais souffrent de cette situation-là c'est le plafond de verre managérial dont j'ai parlé aussi dans le livre, c'est qu'ils voient des causes profondes des atteintes à la santé des salariés et ils ne peuvent pas les atteindre. Alors la, la question de Maureen là-dessus, c'est justement, on est en plein dedans, des conseils pour les préventeurs coincés entre le terrain et la direction Ah Maureen, oui, des conseils. Pareil, je ne vote pas du tout en touche, mais je regarde le temps. Le webinaire 4 et 5 qui suivent euh, vont en parler, mais je vais tout de suite vous dire une chose. Euh, on ne peut pas convaincre une direction, puisque c'est elle qui a les rênes du changement, hein, pour se le dire comme ça. On ne convaincra pas une direction sans lui apporter un message qui fait sens et qui est appuyé par une certaine expertise. Et cette vision-là. Il faut partager la vision. Et ça, alors, ne me demandez pas pourquoi. Combien de préventeurs je vois qui me font intervenir dans leur entreprise Je sors d'un échange avec la direction et la direction dit « Ok, on va aller sur une démarche santé au travail ». Et eh bien, vous savez quoi Ces préventeurs me disent « Vincent, vous n'avez rien dit d'autre que ce que je passe mon temps à dire, mais on a l'impression que parce que ça vient de l'intérieur, ce n'est pas crédible. » Et non, mais ça, ce n'est pas fou, quoi. Donc, très souvent, on est des révélateurs de vérités qui sont déjà connus, qui sont déjà sus. Alors, c'est comme ça. Mais quel conseil pour des préventeurs coincés ben, C'est déjà de se dire que ce n'est pas de son fait, du fait de ses propres déficiences de préventeur à soi, pour ne pas s'en faire le procès qu'on ne va pas là où on devrait aller, ça c'est important pour les préventeurs, ce n'est pas prendre pour eux l'inaction sur les causes profondes, organisationnelles, relationnelles, qu'ils constatent, oui, qu'ils déplorent, parce que ça leur échappe, c'est dans les enjeux de l'entreprise que ça se joue, et dans la... les enjeux de l'entreprise sont à la main de décideurs qu'il faut convaincre de l'intérêt de cette approche globale. Et je finis par là, trop souvent on va vers les décideurs en leur faisant peur, euh, oui, en leur disant « si vous ne faites pas ça là, sur les risques psychosociaux, vous allez finir comme le patron de France Télécom en ce moment, au journal, au procès, etc. Euh, » La peur, c'est une raison d'agir, mais déjà, il faut donner envie. Il faut donner envie de santé au travail, parler de performance, puis parler aussi de sens. Alors moi, j'ai combien de décideurs qui déplorent d'avoir des gens qui ont des burn-out chez eux et qui se disent « mince euh, », dire « ok, d'accord, c'est mal fait, c'est maltraité peut-être, mais ça me touche personnellement ». Donc, Donc webinaire même. 4 et 5, on, on abordera les, beaucoup plus précisément. Les, les solutions, les, les solutions, solutions qui sont plus, euh, après, le, le, le, le, le constat. Alors après, par contre, euh, Gavin, il y a une question que j'arrive pas à faire remonter. Quel axe dans le pacte Voilà, merci beaucoup. <rire> Pour réorienter correctement les choses, lorsque même le management en souffrance n'aborde pas ce point. Euh, on va le dire comme ça, excellente question. Le papier pacte est issu du document unique, puisqu'on est majoritairement, j'imagine, entre préventeurs. Donc, bah, la question, pour moi, la tu question... ne suis pas préventeur. Euh, par contre, je veux bien un éclairage sur ce que. Bon, hein, très merci ce François. Sujet. Ouais. Ben, je fais simple. Hein. Prenons les canons de la prévention comme les canons de la prévention de tout risque. On identifie les risques, ce qui peut faire mal. Euh, les risques d'atteinte à la santé des salariés, point 1. On évite tout ce qu'on peut éviter, point 2. Tout ce qu'on peut supprimer, ne nous emmerdons pas, supprimons-le. Euh, point 3, ce qu'on ne peut pas supprimer, on évalue les risques. Donc, quel est le pire et le moins pire des risques qui nous concernent Sur notre santé, je fais exprès de parler de ça, santé, pas la sécurité physique. Et 4, on agit. Voilà. Donc, identifier, éviter, évaluer, agir. Le pacte, c'est l'action, c'est le programme annuel de prévention, pour le dire comme ça. Donc, lui, il est issu, ou alors il est mal fait, de l'évaluation. Si aucune mesure dans le paprika ne concerne des points organisationnels et relationnels qui affectent à la santé des salariés, managers inclus, je reprends exactement ce que vous dites, c'est parce que le risque concerné n'est pas soit évalué à hauteur du risque qu'il représente, soit, et c'est ce qu'on dénonçait, François le Replay juste en introduction, évalué ailleurs et autrement que dans ce document unique, dans des documents externes, dans des identifications de, fa... des identifications de facteurs de risque psychosociaux déconnectés du document unique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le scope. Quoi. Donc la première des choses à faire, on dit souvent, hein, on n'atteint pas un objectif qu'on ne vise pas. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le problème, ce qui souvent n'est pas fait, pour ensuite se mettre d'accord sur le plan d'action. Et c'est pour ça, par exemple, que la charge de travail passe à l'AS. Cherchez dans tous les documents uniques que vous pourrez avoir si vous avez l'évaluation de la charge de travail, ne serait-ce qu'en termes de risque. La charge de travail excédentaire des salariés. Re regardez, et si oui, vous n'êtes déjà ce pas d'accord sur le, sur le problème, mmh. il n'y aura pas de solution. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit apparaître aussi la question direction, management, etc. C'est-à-dire que pour moi qui suis, je dirais, qui ai qui un regard extérieur un peu à vos pratiques, je dirais, qu'ils sont... De, de, de professionnels dans, dans cette gestion de santé, sécurité au travail, euh, on voit apparaître quand même un certain nombre de questions et de remarques véritablement sur la question du management et sur le, le, la direction. C'est-à-dire que effectivement, je pense que c'est clairement, enfin, c'est écrit en tout cas au moins en filigrane que effectivement on ne pourra pas passer outre finalement ces, ces questions de, de réorganisation du travail et en passant par le manager. Parce que je pense que aussi les managers, effectivement, je vois bien ce manager en souffrance on s'est occupé effectivement de la blessure sur la machine, peut-être pas du manager qui, lui, derrière son, son bureau éventuellement, avait justement à prendre en compte tellement une charge de travail tellement lourde, bah que peut-être qu'on a chargé un peu trop la mule. On a trop de situations, François, qui ne sont pas régulées et qui sont dégradées, je vous rejoins à fond, ça concerne les managers et pas que. Et tant qu'on n'aura pas fait, et qu'on n'aura pas engagé ça, tant qu'on n'aura pas fait de la santé au travail, non pas un objectif de moyens. Faisons des formations, faisons des journées de sensibilisation, faisons des journées QVT, faisons des je-sais-pas-quoi, des journées sans mail, voilà. Mais tant qu'on n'aura pas fait de la santé au travail, non pas un objectif de moyens, mais un objectif de résultats, alors on en aura encore pour un bout de temps à se demander pourquoi ça ne marche pas. Et vous voyez souvent, ce qui me fait peine, moi qui étais ancien chef d'équipe, qui étais directeur d'usine, chef de service, etc., donc manager moi-même, c'est que souvent, quand je parle de l'hyper-individualisation du risque, elle génère l'hyper-individualisation de la prévention. Souvent, c'est presque les managers vers eux qu'on pointe son doigt en disant « t'as pas réussi puisque quelqu'un s'est fait mal, et si c'est toi, bah, c'est que t'étais fragile, c'est que tu étais, on en a parlé en webinaire 1, on oui. remet à la composante personnelle euh, le problème que la personne subit. Ou euh, voit surgir dans une de ces équipes quoi et c'est quand même oui c'est là où le sens explose quoi c'est là pourquoi je parle de perte de sens et d'efficience c'est à dire que là eh ben tout le débat s'étouffe et c'est pas vu pas pris alors on va euh, je, je suis obligé quand même de voilà en tant que maître du temps euh, encore une fois vous allez avoir euh, alors, on revient parce qu'il y a quelques questions, effectivement. C'est toujours, je revois dans, le, dans, dans vos commentaires avec la question préventeur direction. Ça revient, revient encore et encore avec un problème. Avec, et la direction tombe des nues. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que c'est ce qu'on a vu aussi dans les, dans les épisodes précédents. Il y a une côté assurantiel aussi qui a pris le devant. C'est-à-dire qu'au niveau, au niveau direction, eh bien, clairement, si les taux augmente et que le, le problème juridique augmente, forcément c'est immédiatement visible, mais euh, pour faire quelque chose quand même de très, un, un point quand même très positif, et pour répondre peut-être à une à des questions qui étaient posées pour ça, vous avez beaucoup abordé la question de performance dans l'entreprise, donc ça c'est vraiment un enjeu important, et un autre enjeu dont on n'a pas parlé aujourd'hui, enfin, un, un, plus exactement pas un enjeu, mais un levier qui peut être... Mmh. Qui, c'est intéressant à apprendre, c'est celui du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas du client, mais finalement, eh bien, ce client pourrait être un peu le sauveur, peut-être, de notre santé, sécurité au travail, parce qu'au même titre que le, le, le client a des exigences, pour la qualité, pour d'autres choses. Peut-être que, eh bien, euh, voilà, c'est à, à discuter pour nos prochains webinaires, mais peut-être que ce client pourrait faire changer et demander à l'entreprise des comptes concernant ses résultats réellement en santé, le travail et le santé des, des employés qui travaillent. Bon, je... Oui, voilà. François, je vous, je, je, vous, je vous donne 100 fois raison, et c'est d'ailleurs pour ça, dans notre webinaire 5, celui à ce webinaire 5 qui parle donc ben, quelles solutions, donc bien comprendre pour bien agir, dans le bien agir, euh, vous verrez on parlera des préconisations comme on en avait déjà parlé au podcast pour faire rentrer le client dans la boucle, il y a des perspectives, on est dessus et on dévoilera tout ça dans le temps qui nous sera permis de consacrer à ce sujet là. Bientôt, <rire> <rire> C'est ça. Alors, pardon, pardon à tous ceux auxquels on n'a pas répondu. Euh, vos questions, on va aller quand même les, les transmettre de toute manière et puis elles, sont, elles seront lues et transmises à, à, à Vincent Beau. Euh, je l'ai dit en intro, peut-être pour les, les, les retardataires, de toute manière. Euh, à partir de la semaine prochaine, on va vous parler bah, du lancement de notre, de notre nouveau réseau social InfoRisque. Donc voilà, un réseau social est dédié justement à pouvoir échanger, c'est-à-dire de, de ne pas avoir, pas être limité comme on l'est aujourd'hui dans le temps, mais vous allez pouvoir échanger. Je dirais, alors c'est pas en entre soi, mais entre professionnels pour échanger peut-être ces, ces, ces bonnes pratiques et comment se sortir de, de situations peut-être délicates. Alors rappelle tout de suite que euh, donc pour notre prochain rendez-vous. Notre prochain rendez-vous, donc on y est, c'est moi qui suis perdu. Donc lundi, <rire> lundi prochain, le 13 février, donc euh, pareil, rendez-vous 12h15. Euh, donc pour remettre en ordre les concepts, donc c'est la partie 1 et on aura la partie 2 qui est donc le lundi, donc le 20 février. Et là, pareil, la suite de notre... Euh, de la mise en place des bonnes pratiques. Et il y a quand même des surprises parce que derrière l'analyse, Vincent va quand même livrer vraiment des clés pour, pour la réussite. Et là, je pense que ne loupez pas ces, ces prochains épisodes. Et puis encore une fois, bah le, en dernier lieu, ce sera effectivement le 27 février qui est un webinaire spécifique qui sera dédié finalement à répondre à vos questions. J'espère que j'ai rien oublié, mais comme la montre tourne, que le, le début du webinaire... Compliqué. Je suis complètement perdu. Donc, euh, pardon à tous. On va essayer de, voilà, d'être un peu plus professionnel de notre côté, d'essayer d'être un peu moins dans le stress parce que <rire> même derrière un micro et préparer ça, euh, effectivement, ça amène effectivement à un niveau de stress. En tout cas, euh, vous retrouvez toutes les informations sur le, le site internet, bien entendu, de, de l'inforisque.fr. Et merci beaucoup à tous. Encore un grand merci Vincent et puis rendez-vous donc euh, lundi prochain. Merci beaucoup à tout le monde et François, Gavin, à toute l'équipe et au plaisir de se revoir. Merci.